Bonjour, je suis Vincent Adam, je suis doctorant en neurosciences computationnelles à Londres à l'UCL. Mes recherches portent sur la perception auditive et mes méthodes sont principalement la modélisation mathématique et la collecte de données comportementales et psychophysiques. Je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience en ligne que j'ai développée à côté de ma thèse, en, avec quelques amis doctorants en sciences cognitives et avec l'aide d'un designer. Ce projet, appelé Daydreaming, permet de collecter, grâce à une application smartphone, des données de participants dans le domaine de la psychologie. Euh, C'est un projet de sciences participatives car il implique la participation d'un grand nombre de sujets sur la base du volontariat et directement en ligne. Euh, le champ d'application ici, c'était la psychologie cognitive, mais ça a tout ce tout dont je vais parler aujourd'hui, euh, méthode et questions soulevées. Euh, s'applique à tout projet euh, qui implique la collecte de données personnelles. Alors, je vais vous présenter le projet Daydreaming, je vais vous expliquer en quoi il consiste, le type de données que nous avons collectées, les avantages d'expérimentation en ligne par rapport à une expérimentation classique, mais aussi, je vais vous parler d'autres aspects importants d'un point de vue éthique et juridique à considérer pour conduire un tel projet. Je reviendrai plus en détail sur l'implémentation de cette expérimentation et parlerai des problématiques nouvelles liées au numérique. Enfin, je vous, parlerai, je vous donnerai certains conseils si vous avez envie de vous aussi réaliser un, une expérimentation en ligne, quels outils utiliser, quelles méthodes. Je vais vous présenter rapidement le projet Daydreaming. Alors Daydreaming, c'est un projet pour étudier la rêverie éveillée. Qu'est-ce que c'est la rêverie éveillée Je vais vous donner un, un court exemple. Tout le monde a déjà vécu une expérience de lecture dans laquelle on se rend compte après quelques minutes, au bout d'un paragraphe, que nos yeux ont suivi le texte, mais que nos pensées étaient ailleurs. À un moment donné, inconsciemment, l'attention euh, se détourne de la tâche de lecture, et part dans des directions inconnues. Ce type de divagation de pensée, souvent générée intérieurement, constitue la rêverie éveillée. Le but de l'application était d'étudier cette rêverie éveillée euh, de façon quantitative, d'étudier l'influence de différents facteurs environnementaux sur cette rêverie, et aussi l'effet de l'introspection, euh, suscité par l'utilisation de l'application, sur divers traits cognitifs. Par exemple, l'usage de l'application qui force à se questionner sur son fonctionnement mental, en tout cas ça réveillée, conduit conduit à des changements de traits cognitifs. Alors l'application, présente comme ceci, euh, elle est téléchargeable sur le Play Store. Euh, quand on la lance, on a d'abord une information sur l'expérience le, elle-même. Ensuite, il y a un consentement qu'il euh, faut accepter. C'est principalement une description de notre politique en termes de gestion des données, d'anonymisation, etc. Euh, on, recr on récolte quelques données sur le participant, son âge, son genre. Ensuite, il arrive à, à un panneau de contrôle où il peut choisir des paramètres pour décider notamment quand être, interrompt, quand être sollicité par l'application, où il peut aussi voir les instructions de l'application et, et certaines informations à ce sujet. Une fois que ces étapes sont remplies, on passe à l'expérience elle-même, qui commence par le remplissage de questionnaires de personnalité, en tout début d'expérience et aussi en toute fin d'expérience, qui dure 30 jours au total. Le reste du temps, chaque jour, il y aura des questionnaires le matin, le soir et au quotidien, dans la journée, à des moments aléatoires qui pose des questions sur euh, l'état actuel des pensées au moment de, de la notification. Alors un exemple ici, euh, où est-on au moment de la notification Est-on au courant de son... conscient de son entourage Pense-t-on avec des mots, avec des, des images, etc. À la fin, à des 30 jours, une page résultat est, est agrégée à partir de de toutes les données collectées pendant les 30 jours et euh, décrit de façon euh, euh, résumée un ensemble de statistiques, notamment euh, l'arrivée au quotidien en fonction du jour dans la semaine, euh, le résultat des questionnaires de personnalité et toute autre information qu'on a considérée pour être, pour être intéressé le sujet. Voilà pour la présentation de l'application. Je vais maintenant vous parler des motivations qu'il y avait derrière le projet de mais fait partie du constat que la plupart des expériences réalisées en sciences magnétiques s'apparentent à des jeux vidéo très standardisés, très simples, très dépouillés et souvent répétitifs. Un des problèmes qui vient avec ça, c'est que pour faire passer des sujets en les emprunté en laboratoire, il faut toute une logistique et une rémunération qui prend du temps et limite le nombre de sujets qu'on fait passer en un, en un temps donné. De... Un des avantages directs de l'utilisation des technologies numériques c'est de faire cette expérience en ligne on s'affranchit du coup de toute la logistique et on touche d'un coup un coût à un public beaucoup plus large également euh, un des problèmes c'est qu'on perd le contrôle expérimental qu'on avait en laboratoire et beaucoup d'expériences montre que c'est pas si important que ça Si on passe cette fois-ci en mobile les avantages supplémentaires sont qu'on s'ouvre la possibilité d'utiliser l'ensemble des capteurs qui sont sur les supports mobiles, comme le GPS, la, la vidéo, la photo, je veux dire. Et aussi comme les smartphones font une partie du quotidien de l'utilisateur, ça permet de les étudier dans leur quotidien, et de façon longitudinale. Maintenant je vais vous parler de d'une des conséquences, presque au début qu'on ne s'attendait pas forcément quand on a lancé ça, c'est que ça permet d'interagir de façon nouvelle avec. Euh, avec la société alors d'abord quand on fait une... expérience mobile on touche un public beaucoup plus large que les... le public touché par les expériences en laboratoire normalement le recrutement en laboratoire c'était par des maignons spécialisées principalement d'étudiants qui ont besoin d'argent euh, le public touché par une application c'est l'ensemble des gens qui ont un smartphone. ensuite au lieu de rémunérer les sujets, on a choisi de leur donner un feedback un retour sur leur participation à l'expérience, et donc c'est plutôt pour participer à la science ou pour apprendre quelque chose sur eux que les, les sujets sont participés. Du coup, ils comptaient vraiment sur une information de notre part, de l'aide de notre part. Et pour nous, c'était euh, non non pas évident, peut-être, parce qu'on est habitué à parler avec une audience experte, nos pairs, alors que là, il fallait s'adresser à une audience non experte, et donc, euh, transformer. Euh, notre discours très scientifique en quelque chose de, de plus simple. Ça, ça, du coup, ça permet de communiquer plus, euh, notre recherche. Je vais maintenant passer à d'autres aspects importants dont il faut avoir conscience avant de se lancer dans un projet d'expérimentation en ligne qui sont juridiques et éthiques. Alors, l'expérimentation en ligne, comme l'expérimentation tout court avec des sujets humains et, et est réglementée, c'est une bonne chose. Du coup, avant de se lancer dans une expérimentation en ligne, il faut avoir l'accord d'un comité d'éthique. Donc si on n'en a pas, il faut en faire la demande. Et seulement après avoir, avoir, avoir reçu l'autorisation se lancer. Sinon, on est dans l'illégalité et on n'a on on pas le droit de publier les données Euh C'est aussi une bonne chose à, de, de faire cette demande parce que l'expérimentation en ligne aujourd'hui c'est un peu la jungle beaucoup de gens le font dans un domaine dans des domaines non académiques euh, sans aucune réglementation et si quelqu'un doit donner l'exemple c'est probablement le chercheur un autre aspect éthique c'est la responsabilité du chercheur hum, et de l'institution qu'il représente car le, le chercheur en face d'un sujet de académique a une sorte de, de poids d'autorité et donc quand il s'exprime il faut qu'il s'exprime avec mesure. Je pense par exemple dans notre cas, donner un feedback sur la personnalité du sujet. Euh, L'argument d'autorité du chercheur euh, peut faire que notre discours est pris comme la, la vérité, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, dans le projet qu'on avait, on s'engageait à protéger les données, en ligne, les encrypter, les anonymiser. C'est à communiquer des résultats à l'issue de l'expérience. Euh, C'était une expérience qui s'étendait sur une longue durée. Donc là, c'est un engagement il faut s'y tenir. Maintenant, je vais vous parler des différentes composantes du projet. Il mais sans les composantes de tout projet. L'expérimentation en ligne et principalement ici mobile. Alors, il faut faire l'application l'expérience. Ensuite, il faut il faut construire euh, une architecture qui permet d'envoyer de les données de façon anonymisée et encryptée sur un serveur et le serveur puisse euh, communiquer avec l'application. Une fois que cette architecture est mise en place, il faut la maintenir, ça prend du temps, ça c'est la partie technique. Ensuite, une application doit être euh, belle et ergonomique, sinon personne ne la télécharge. Personne s'en sert. C'est une partie design qu'on a eu la chance d'avoir régis un designer pour nous aider là-dessus. Enfin, il y a toute la partie communication et campagne de lancement. Donc si on veut que les gens téléchargent l'app, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il faut faire un communiqué de presse, il faut contacter les journalistes, répondre à leurs questions, maintenir des comptes sur les réseaux sociaux. Il faut enfin construire le retour utilisateur. Ça c'est des composantes euh, qui s'ajoutent par rapport à, à la, au simple design d'une expérience en laboratoire, non pas les, ces trois dernières composantes. Alors maintenant, si vous voulez vous-même vous lancer dans l'expérimentation en ligne, je peux peut-être donner quelques conseils, étant donné l'expérience que, que j'ai accumulée au cours du temps. Et la veille que je mène. Alors une façon très simple, peut-être, de se lancer dans un projet de sens participatif, c'est d'utiliser une plateforme de sens participatif qui permet à la fois de faire le design de l'expérience de façon simple, qui héberge automatiquement le projet et qui a directement la communauté d'utilisateurs euh, pour participer au projet. Alors le design, c'est pratique parce que il est simplifié. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en code. Par contre on perd en flexibilité avant, parce que les, les fonctionnalités sont limitées. Alors je pense, par exemple, à CrowdCrafting, ou même des services simples comme SurveyMonkey qui permettent de faire des questionnaires en ligne. Si on a une expérience mais qu'on n'a pas euh, la, la diffusion, comme dans une plateforme de sorte participative, il faut se charger de la diffusion du recrutement et de la rémunération. Il y a des plateformes comme Amazon Mechanical Turk, ou Plus Académique, Prolifique Académique, ils peuvent se charger de ça. Alors enfin, je n'ai pas encore parlé du, du design en lui-même de l'expérience. Euh, il y a quelques technologies à maîtriser si on veut faire soi-même. Et en fait, elles sont assez simples. Pour le design de l'expérience en elle-même, il faut connaître le développement web, l'HTML, le PHP et le JavaScript. Et il faut aussi comprendre comment euh, avoir un designer à coder un serveur web pour interagir avec l'utilisateur, le, le, pour sauvegarder les données donc, il faut aussi savoir comment établir une base de données euh, ça c'est pour faire une expérience web en ligne et c'est aussi pour faire des expériences sur, sur plateforme mobile parce que tous les mobiles ont un, un navigateur et aujourd'hui les navigateurs sur, sur mobile sont très puissants et il n'y a pas de problème à, à de, de lenteur donc comme c'était le cas peut-être il y a quelques années, et euh, les librairies permettent d'accéder aussi à toutes les fonctions évoluées du téléphone, que ce soit le GPS, que ce soit l'appareil photo, etc. Donc c'est un, un investissement d'avenir, si on, on compte plus tard faire l'expérience en ligne sur Internet, ou sur mobile, c'est de passer par les un... euh... expériences. Ouais. Euh, il y aura d'autres liens en bas de cette vidéo, euh... au sujet. Vous avez différents outils et méthodes pour l'expérimentation en ligne. Euh, ma vidéo se termine ici. J'espère que tout sera utile.